tu donner des exemples, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en cohérence? En cohérence, ça veut dire pour moi être en cohérence avec mes valeurs, être en cohérence avec ma vision, avec mon idéal, mais aujourd'hui encore plus, être en cohérence avec ma vérité. La vérité de la vie est en cohérence avec ces grandes lois universelles, du changement, des cycles, de l'énergie, de cultiver hein, la vie et qui va me permettre d'avancer à la direction de ce que je veux. Donc, que mes pensées, que mon discours intérieur, que mes actions, que mes émotions, que mon énergie soit en alignement avec mon idéal de vie, pour moi, c'est ça la cohérence. Et mmh. c'est un, un, un énorme challenge. Mais ça se cultive et ça se développe un jour après, un jour à la fois, en apprenant à se, conna à se connaître davantage. Et ça, tu, tu, tu fais ça comment C'est tu juste de voir co comment tu sais quand t'es pas en cohérence En fait, la clé, des clés, c'est celle-ci-ci. C'est l'observation. C'est de reprendre la maîtrise de soi hein, en commençant en tournant notre regard vers soi, en apprenant à utiliser notre esprit pour observer nos réactions.